Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 concernant le vol de bronze On avait vu dans la partie 1 pas mal de choses et oui le titre est un petit peu euh, provocateur on va, on va mettre des bastos aujourd'hui hein, sur nos dormons, on avait commencé sur la première vidéo euh, concernant le vol de bronze Avec euh, tout simplement dans la partie 1, hein, que je vous invite bien sûr à regarder avant d'attaquer cette deuxième partie Mais pour résumer, on, avait, euh, on en avait conclu que globalement en fait ce que les joueurs n'aiment ce ne sont pas euh, les dragons de bronze. Et vous allez me dire, bah si, il y a énormément de joueurs qui aiment les dragons de bronze. Moi, j'adore Chromie personnellement. Moi, j'adore euh, Nosdormou. J'adore euh, un truc qui finit par Ormou ou Ormi. Oui, peut-être, mais euh, c'est en fait c'est pas forcément l'individu que vous aimez. Enfin, vous, globalement, en fait, que les gens aiment des dragons de bronze, c'est surtout leur. Globalement, trois points. En fait, trois points. Et à, à aucun moment, c'est l'individu propre par rapport à, à ce qu'il est et ce qu'il définit. Puisque c'est simple, les personnages du Vol Bronze, ce sont des pages blanches, donc globalement, pourquoi donc les joueurs n'aiment finalement pas les dragons de bronze Ce qu'ils aiment, c'est leur fonction, le fait d'être les gardiens du temps, le fait que ce soit les dragons euh, dorés, etc. Donc assez joli, le, leur thématique, le temps tout simplement, le, tout ce qui est lié au voyage temporel, etc. Et tout ce que ça peut engendrer et ce qu'ils peuvent devenir incluant évidemment toutes les théories plus loufoques les unes que les autres mais le fait aussi qu'il eh y a le vol infini donc ce que pourrait devenir le vol de bronze, à savoir le vol infini, les dragons noirs, ultra badass etc donc globalement c'est quoi C'est la fonction, ce qu'ils représentent et leur apparence en fait on n'aime pas l'individu, on aime ces trois facteurs là donc ça c'était en globalement la conclusion de la première partie on va maintenant se focaliser sur Nosdormu, le seigneur, le chef du vol bronze, hein, l'aspect du vol bronze. Qui cristallise complètement cette dynamique, ces trois fantasmes. Nous avons un beau brun mystérieux doté d'un pouvoir fantastique, quasi omniscient, quasi omnipotent, possibilités infinies, nappé également du, de ténèbres, de tout simplement d'une part d'ombre. Un cocktail absolument parfait pour euh, un personnage apprécié hein, euh, par, par les joueurs, bien entendu. Et pourtant, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose hein, en bagage pour, pour Nosdormouille. C'est quasiment une page blanche, on va, on va y revenir après. Et même au sein de la licence, alors il est là depuis un petit moment, mais même dans la licence, il n'a pas énormément, euh, je dirais, marqué la licence. Tout simplement, on va revenir un petit peu en long et en large. Quand est-ce qu'il a été créé on va revenir globalement sur toute son implication dans la licence, donc c'est à la fois un débunkage et aussi une histoire d'un héros. Et commençons par sa première itération, sa première apparition. C'est tout simplement dans le livre Le Jour du Dragon, livre préparatoire de Warcraft 3. Ça se passe entre War 2 et War 3. Et en plus, eh c'est un des livres qui préparait l'arrivée de Warcraft 3. Donc c'est tout simplement dans Le Jour du Dragon, un personnage secondaire, un os dormu, qui va rester né néanmoins mémorable par sa personnalité et sa première apparition. La première apparition de Nosdormu est assez sympa, on a euh, Crassus un dragon rouge mais consort euh, qu d'Alextraza qui euh, implore les aspects de venir aider à libérer sa, sa reine et sa, son amour, et sa mère accessoirement aussi, <rire> et au final, eh bien, nos dormos apparaît comme un dragon euh, doré absolument euh, euh, merveilleux, l'idée un petit peu voilà, qui sort du sable et que euh, son apparence soit, il à la fois dans le passé, dans le présent et dans le futur, donc on n'arrive pas, il a un petit côté éthéré euh, avec une espèce de perles de sable etc et euh, on a un dragon qui a une personnalité assez intéressante c'est d'ailleurs la... honnêtement c'est je pense le seul récit qui s'est intéressé à la personnalité de nos Nozdormu et pourtant c'était vraiment un personnage secondaire qui apparaît que très peu dans le livre et pourtant il a une véritable personnalité et une identité propre à savoir le fait que justement eh bien, il a connu l'âge d'or des dragons, aujourd'hui les dragons sont quasi en voie d'extinction et du coup, eh bien, euh, en ayant la connaissance du passé, du présent et du futur, on a un os complètement blasé, complètement, euh, j'allais dire irrévérencieux, peut-être pas quand même, mais un, un, un os complètement lessivé par le temps, lessivé par, euh, par le... qui ne fait que regarder vers le passé, vers les civilisations disparues, l'âge d'or des dragons, etc. Il a récupéré dans le temps des souvenirs de ces civilisations disparues qui ne sont plus trouvables et il a une espèce de c'est devenu une espèce de collectionneur un espèce de ch... ouais de directeur de musée globalement pour euh, ce devoir de mémoire et que bah, même quand euh, le, les dragons seront éteints et bien lui il sera toujours là pour euh, se remémorer leur, leur, leur âge d'or et ça c'est ça en fait un personnage extrêmement sombre extrêmement euh, euh, et sombre vous allez dire oui bah c'est pareil c'est aussi un peu la part mais en fait globalement ce qui est intéressant c'est que on a une raison en plus de pourquoi il n'intervient pas directement. Déjà, il est blasé, déjà, il, a, il, est, il est très triste, mais globalement, en plus, ce qui est intéressant, on voit qu'il a un pouvoir absolument fantastique, puisqu'il manie le temps, même si à ce moment-là, c'est pas clairement défini, euh, enfin, les limites de son pouvoir sont pas clairement définies, mais globalement... Et eh bien, il y a l'âme des dragons euh, qui est maniée par Deathwing et qui empêche Nosdormoon d'intervenir directement puisqu'il a lui-même infusé le, le, la, la relique, l'artefact de son pouvoir. Donc, il ne peut rien faire. Donc, ça, c'est assez intéressant. Finalement, il choisit d'aider à la fin. Euh, finalement, il va, il va accepter l'appel d'Isera et aider euh, contre Deathwing. Une fois que l'âme des dragons est désactivée. Petite incohérence déjà... Enfin, après, son, son pouvoir n'est pas encore limité, mais déjà, le fait qu'il intervienne à l'époque est étrange. On pourrait se dire, bah ouais, mais du coup, il aurait pu voir le moment où l'âme des dragons est créé, il aurait pu voir ce qui se passait, ne pas infuser de son pouvoir. Enfin, mais bon, ça, le, le, le jour du dragon ne s'y intéressait pas énormément, il s'y traitait déjà de beaucoup de choses. Donc, c'était le petit bémol, je dire, même dans le jour du dragon, il y avait des petits soucis à ce niveau-là. Et derrière, Nosdormu va être également au centre de la trilogie de la guerre des anciens. Alors, quand je dis au centre, je tiens à m'exprimer, c'est qu'il est au centre... Mais pas du récit, il est au centre de l'intrigue. Vous allez me dire quelle est la différence entre intrigue et récit. En fait, et eh bien c'est pas un des personnages majeurs. Les personnages majeurs ils sont au nombre de 6 si vous les voyez directement sur, les, sur la trilogie, sur les trois euh, volumes. Le truc en fait c'est qu'il est là, à l'introduction et à la conclusion. Sans lui, le récit de euh, la Guerre des Anciens n'a pas lieu. Ça ne veut pas dire que, attention, la période historique de la Guerre des Anciens sans Nozormu n'existe pas, ce n'est pas le cas. C'est que euh, la Guerre des Anciens est un voyage dans le temps, en fait. Commence en introduction par un voyage dans le temps et se termine par un retour au présent. C'est ça le principe. Ce qui va servir en toile de... Enfin, ce qui va être globalement en toile de fond, mais qui va permettre de pouvoir vivre de l'intérieur la Guerre des Anciens. Et donc eh bien, euh, paradoxalement, c'est le centre, il est au centre de l'intrigue, et paradoxalement, il est totalement absent, <rire> quasi totalement absent, euh, du récit. Et euh, ça, donc, en gros, globalement, dans la guerre des anciens, il sert de prétexte narratif afin de justifier un voyage dans le temps, comme je disais, à la période de la guerre des anciens, et, euh, mais globalement, il y a une raison qui est donné dans le livre pour laquelle il, est, il ne peut pas intervenir directement il est désactivé entre guillemets par les dieux très anciens qui est encore appelé Grands Anciens à cette époque là et donc eh bien c'est les personnages joueurs qui doivent... enfin les personnages joueurs pardon, lapsus c'est euh, tout simplement les trois héros que vous voyez en premier, euh, premier plan qui doivent remplacer euh, Nosdormu et Nosdormu explique que même son vol est paralysé ne peut pas revenir au moment de cette anomalie donc c'est pour ça que des mortels vont pouvoir passer un petit peu en dessous euh, sous le radar des, des dieux très anciens et c'est comme ça que le récit a justifié justement l'absence de Nosdormu et du vol bronze. Et ça c'est assez intéressant. Ce qui fait qu'on arrive à World of Warcraft Vanilla, où euh, tout simplement, donc la sortie de World of Warcraft, hein, Vanilla c'est son, son petit surnom, vol de, le vol de bronze qui euh, est assez peu présent au final. Même si il est présent, mais c'est rarement lié en fait au, à leur fonction de voyageurs temporels, mais beaucoup plus à leur statut de dragon en fait. Hein. C'est juste des dragons dorés qui viennent aider d'autres dragons, euh, notamment à Silutus par exemple, vis-à-vis -vis des euh, événements post-guerre des sables changeants. Et euh, les conclusions, Voilà, on doit euh, dans le côté euh, dragon protecteur du monde, plus que véritablement dans leur fonction de voyageurs temporels et de protecteur du temps. Même si, attention, je tiens à remettre euh, ben dire euh, les, les, les points sur les i, il était quand même prévu, parce qu'on pourrait dire, bah du coup Vanilla avait compris l'essence des dragons de monstres. En fait, faut pas oublier qu'à Vanilla, les grottes du temps étaient prévues. Et c'est un retard dans le développement qui a fait sortir quelques, quelques instances, etc. quelques features. Au final, à Burning Crusade, il n'est pas à Vanilla, notamment les grottes du temps. Grottes du temps qui aurait dû sortir à Vanilla. Donc, même délire globalement que dans la trilogie, si on résume ça, c'est le même délire que la, la trilogie de la guerre des anciens. Où on va euh, en tant que personnage joueur, on remplace Crassus, euh, Broxigar et Ronin. On va les remplacer pour aller corriger des anomalies dans le temps. Mais cette fois-ci, eh bien, euh, contrairement à la Guerre des Anciens, il n'y a rien qui n'explique la non intervention des dragons de bronze et les voit devant nous. Ils nous disent "Ah bah faut aller là-bas." Ok mec, mais <rire> pourquoi tu vas pas en fait Et accessoirement, on va y revenir juste après. Ce qui est encore génial, c'est qu'à cette époque-là, donc à Vanilla et Burning Crusade, les cavernes du temps, on voit un petit peu globalement ce qui fait écho à ce qui avait été présenté dans le jour du dragon avec le, le QG euh, du vol de bronze. Et finalement, eh bien, on voit Sori Dormi, hein, la consort de Nosdormu, la mère du vol bronze. Et le premier-né, Anachronos, on va en reparler aussi d'Anachronos, qui sont alors les figures de proue du vol bronze, puisque c'est euh, la mère et le fils qui... Euh, il manque le Saint-Esprit, quoi On a la mère et le fils pour gérer, pour gérer le vol de bronze qui sont présents, qui ne font rien, hein, ils sont juste là pour nous indiquer où il faut aller et, et s'en occuper. Et comme dans La Guerre des Anciens, d'ailleurs, hein, dans le récit de La Guerre des Anciens, au final, Nosdormu étant désactivé par les dieux très anciens, quand on revient dans le temps, à l'époque de la création de l'amné Dragon, on aurait pu du coup avoir Nosdormu plus jeune. Nosdormu est totalement absent de cette ligne. Euh, de la ligne temporelle et au final et eh bien c'est Soridormi du coup qui le remplace en tant que consort, en tant que maire du vol de bronze et au final et eh bien Soridormi va avoir souvent ce rôle dans l'histoire de Warcraft et dans la licence Warcraft, c'est que euh, eh bien euh, Nosdormu est parti euh, acheter du lait, il est jamais revenu et c'est Soridormi du coup qui va devoir euh, gérer en tant que mère, euh, mère euh, solitaire en foyer, gérer les gosses. Hein, globalement c'est un petit peu ça, super message hein, bien entendu. Euh, c'est sa femme qui fait tout pendant euh, qu'il branle que dalle. Hein, c'est un message extrêmement inclusif bien entendu et euh, aujourd'hui encore pour revenir quand même sur nos dormu son absence à vanilla et burning crusade n'a jamais je dis bien jamais été justifié il se repointe à Warsaw Jewish King bah en fait euh, ouais il était parti chercher des clubs et du lait il est revenu <rire> oh là là merci c'est gentil mais c'est aucune au moins la guerre des anciens avait une raison pour laquelle il ne, ne pouvait pas intervenir et n'était pas là là c'est juste bah il est pas là comme je viens de le dire, on retrouve Nosdormu pour la première fois dans World of Warcraft à Wrath of the Lich King. C'est très très très succinct, c'est quasi éphémère comme passage, puisque globalement eh bien, on le voit au sanctum du vol de bronze, donc le sanctuaire du vol bronze, où il va nous révéler lors de deux quêtes, eh bien, tout simplement l'identité du vol infini qu'on avait croisé à Burning Crusade, hein, qu est la, les, le mystérieux vol infini, les grands ennemis du vol bronze. Et eh bien Nosedormu à Wrath of the Lich King va nous expliquer que en fait, le vol infini est une version négative des dragons de bronze corrompus par les dieux très anciens. Et le chef du vol infini nous révèle justement qui, qui il est. C'est tout simplement lui-même. Alors, je ne crois pas que dans ces quêtes le terme Murosonde soit, euh, soit évoqué. Je crois que euh, c'est Cataclysme qui va instaurer le mot Murozonde. Je ne suis pas sûr qu'à Wotelka ce soit Murosonde. Mais dans tous les cas, même si le nom n'est pas là, la création du dragon Murozonde pour le coup, se fait à Wotelka. Se fait à Wars of the King. Et donc eh bien euh, voilà c'est le grand, le grand, la grande révélation finalement et c'est l'origine en fait de la source parce que dernièrement le, le, le lien entre vol infini et dieu très ancien il n'est plus toujours autant mis en avant alors qu'en fait bah cette, cette source principale c'est justement les quêtes du euh, enfin, du sanctuaire euh, du vol bronze à Wars of the King. Donc ça c'est assez important. C'est là-dessus, quand on vous évoque que le vol infini, bah c'est juste des esclaves euh, des, des, des dieux très anciens, ça vient de là en fait, hein, ça vient de, ce, de cette série de quêtes où on voyait pour la première fois Nosdormu dans World dans, dans War of Warcraft. Cataclysme sera du coup l'extension qui fait la part belle à Nosdormu, et quand on, en termes de présence et de mention, mais euh, qu'on soit clair, son développement personnel reste superficiel, voire anecdotique, et quand je dis que c'est Cataclysme l'extension où ça y est enfin Nosdormu Nos est mis en avant, Doucement, quand même, c'est juste qu'avant on le voyait pas. <rire> hein, faut bien garder euh, ça en, en tête parce que, au final, à Cataclysme, Nos Dormous, il fait surtout acte de présence, hein, un peu comme le vol de bronze. Ils sont là, ils font rien, mais ils sont là. Ils font coucou et c'est des bons donneurs de quêtes. Mais euh, Nos c'est un petit peu ça. Il y a dans l'univers étendu de Cataclysme, pour le coup, on va le voir un petit peu plus. Mais pareil, c'est toujours en tant que fonction, hein, c'est quasiment le, le maître des clés, mais le maître des clés temporel hein, C'est vraiment, euh, il est là en tant que, que passeur. Voilà, t'as besoin d'aller là Ouais, je t'amène, je il euh, n'y a pas de problème, je te crée ce portail, vas-y on va y aller. <rire> c'est vraiment impressionnant. Et par exemple, dans l'univers étendu, alors, je vais revenir juste après dans l'univers étendu, avant tout, euh, dans Cataclysme, c'est notamment à Cataclysme, dans l'un des donjons, eh qu'on va avoir euh, l'occasion d'aller dans une ligne euh, temporelle alternative pour découvrir eh Murosonde, le Nosdormu alternatif, et nous tuerons Murosonde, justement, hein, l'anagramme de Nosdormu. Dans cette ligne temporelle alternative, ce n'est pas une mort définitive pour tous ceux qui se diraient « Bah non, on a déjà affronté Murosonde à Cataclysme, on ne pourrait pas le réaffronter. » C'est tout simplement un futur possible dans lequel Nosdormu est devenu Murosonde, mais dites-vous qu'il y a une infinité de lignes temporelles, donc des milliards et des milliards de lignes temporelles. Et du coup, eh bien, euh, dans beaucoup d'entre elles, <rire> Nosdormu devient Murosonde. Donc... C'est pas parce qu'on l'a battu une fois à ca Cataclysme que c'est terminé, on ne le affrontera pas. Au contraire, il pourrait y avoir des milliers de murs éventuellement. Voire des milliards de mursondes éventuellement. Mais au final, donc ça c'est le. C'était on va dire l'arc principal de Nosdormu à Cataclysme dans le jeu. Pour le coup dans l'univers étendu eh bien nous allons avoir euh, le livre Le Crépuscule des Aspects On va reparler du Crépuscule des Aspects, euh, je ne l'ai pas lu personnellement tout, mais j'ai eu un excellent résumé, j'ai lu l'occasion de me, me, me documenter, de me renseigner sur ce livre donc je connais tous les tenants et les aboutissants du bouquin et c'est une catastrophe probablement les, les livres les plus nuls à chier de la licence Warcraft c'est euh, une catastrophe, c'est vraiment digne d'une mauvaise fanfiction c'est euh, globalement Tral qui voyage dans les lignes temporelles alternatives. Il euh, fait un petit peu yolo, il va dans des zones euh, qui plaisent aux joueurs, etc. Euh, Nosdormu euh, va servir aussi un peu de maître des clés, mais dans ce, dans cette ligne temporelle, il n'intervient pas. Pourquoi Dans le récit, il n'intervient pas. Eh bien, car il n'arrive pas à voir dans quelle ligne temporelle euh, on se trouve et il n'arrive pas à discerner les lignes temporelles et savoir quelle est la bonne. Alors moi j'aime bien dans le jour du dragon le fait que justement Nosdormou, il voit à la fois le passé, le présent et le futur. Donc il a du mal, il a du mal tout simplement à considérer la valeur du présent étant donné que le présent pour lui c'est qu'un moment parmi je sais pas combien de moments. Donc on avait déjà ce côté un petit peu euh, des enfin ce côté vraiment euh, très peu euh, attaché à la réalité, sauf que là c'est pas le cas en fait. Là c'est pas un choix volontaire, c'est pas lui-même qui est torturé, etc. Là, c'est juste un incompétent en fait. Hein, globalement, il ne. Il n'arrive même plus, il n'arrive pas à voir les différences, les différentes lignes temporelles et il n'arrive pas à voir la nôtre. <rire> c'est extraordinaire. C'est extraordinaire et donc euh, c'est ce qui justifie parce que c'est aussi le problème, on va y revenir après, mais le fait que Nosdormu soit incompétent dans pas mal de, de récits. On va voir, mais c'est lié à ses pouvoirs, à son formidable pouvoir. On y reviendra après, c'est quelque chose d'assez important. Et du coup, eh bien là, c'est l'incompétence qui fait qu'il n'aura il aucun, euh, aucune importance dans le récit. Globalement, à la fin de Cataclysme, je vous laisse bien sûr aller voir la vidéo sur Cataclysme, où je détaille vraiment tout, mais Nosdormu va de violer son devoir le plus sacré, puisque je vous évoquais le crépuscule des aspects. Hein, ce livre, eh bien, c'est le premier, de, la ma de manière sourcée, même si c'était c'est déjà évoqué à Warcraft 3 le fait que ce soit Amantoul, un titan qui est infusé de son pouvoir, euh, Nosdormu est en effet un protecteur du monde et des lignes temporelles, pour le coup, le fait qu'on ait borné les et qu'on ait mis des limites à son pouvoir, ça c'est le crépuscule des aspects, où on a dit voilà, ça s'arrête à A et ça se termine à Z, voilà, boum, c'est ici les pouvoirs de Nosdormu, c'est comme ça, c'est ça l'édit, la constitution globalement du devoir du Vol Bronze, parce qu'il faut bien comprendre que c'est sa mission divine. C'est littéralement les dieux de l'univers de Warcraft qui ont confié leur pouvoir aux aspects. Et Amantoul, qui est le chef du panthéon Titan, a dit à Nosdormu, tiens, voilà, ça c'est ce que tu dois faire, ça c'est ce que tu ne dois pas faire. C'est un commandement divin. C'est son devoir sacré. Et euh, au final, la charge confiée par Amantoul, c'est ne pas interférer sur le temps. Il doit protéger les lignes temporelles, protéger le temps protéger le temps des euh, on va dire des, des mauvaises volontés et de l'individualisme mais c'est le côté protecteur mais aussi donc dans son devoir de ne pas abuser de ce pouvoir et de devenir justement quelqu'un qui jouerait avec les lignes temporelles et qui jouerait tout simplement à dieu donc c'est ça le, le principe et au final et eh bien dans Cataclysme qu'est ce qui va se passer et eh bien comme deathwing gagne à la fin et eh bien pour empêcher qu'il gagne à la fin et eh bien Nosdormu va violer son devoir le plus sacré et son premier commandement pour et eh bien remonter dans le temps aller chercher L'âme des dragons à l'époque où il a pas été détruit et l'utiliser l'utilisait contre Deathwing, ce qui n'a aucun sens puisque Deathwing n'a pas infusé de son pouvoir l'âme des dragons, donc ça devrait être totalement inutile contre lui. Mais bon, on a complètement euh, détruit le commandement principal de Nosdormou pour il a violé son, sa première loi pour pouvoir <rire> et bien aller chercher une bullshit, un bullshit scénaristique vidéo sur cataclysme, ça n'a aucun sens, c'est nul et ça n'a aucun sens. Et au final, et bien à la fin de cataclysme du coup il a permis d'arrêter la menace en euh, faisant ce qu'il ne devait pas faire et du coup et eh bien il va perdre une partie de son pouvoir d'aspect attention qu'on soit clair il y a eu une petite confusion sur la fin de cataclysme beaucoup de gens pensent que le vol bronze et les dragons n'ont plus de pouvoir à la fin de cataclysme c'est pas le cas c'est juste une sorte de nerf on voit ils voient leur pouvoir euh, affaibli mais en même temps on parle d'un parle d'un pouvoir exponentiel en termes de puissance à euh, bah, toujours très puissant mais euh, réduit, Voilà, c'est toujours très important de le garder à l'esprit. C'est pas un redcon de Dragonflight et on l'a vu avec les différentes extensions, hein, si vous suivez les, les extensions des Mist of Pandaria, on voit encore que les dragons de bronze ont du pouvoir. Et on va en parler de Mist of Pandaria, Mist of Pandaria globalement l'absence de, la, de Nosdormu euh, pour le coup n'est pas une incohérence ou quoi que ce soit, puisque bah, euh, à Mist of Pandaria pendant... Mist of Pandaria, globalement, c'est un conflit hors d'alliance. Vous allez me dire, oui, il y a quand même des menaces importantes, laïchienne et les chats. En l'occurrence, ça reste des mortels. Hein. Leichen reste un mortel par rapport à un aspect. Il ne menace pas euh, l'intégrité du monde ou quoi que ce soit le, le, le monde d'Azeroth. Et pour ce qui est des chats, les chats sont présents depuis des euh, millions d'années et euh, c'est surtout aux mortels de devoir gérer leurs propres pulsions négatives. Donc, en soi, c'est pas un problème que le, les dragons de bronze n'interviennent pas. Et à of Pandaria, le moment où les dragons de bronze interviennent, même si Nosdormu n'est pas là, et ça, ça peut se comprendre tout à fait avec euh, avec euh, Mister Pandaria, c'est globalement certains dragons de bronze, voire un seul, Kairos Dormu, qui va enquêter sur les anomalies temporelles sur l'île du temps figé justement où il y a une anomalie, c'est que le temps s'est figé sur cette euh, île, et du coup, eh bien, voilà, tu as des dragons de bronze qui, pour la première fois, font leur boulot. <rire> Ils enquêtent sur ce qui se passe et essayent de comprendre euh, le problème de cet endroit, donc euh, ça y est, incroyable. Le problème, c'est que ça, c'était juste un placement pour euh, préparer l'extension d'après, puisque Kairos Dormou, eh bien, servira de prétexte narratif, et encore une fois, c'est là qu'on voit que les dragons de bronze ont toujours des pouvoirs, on voit Kairos Dormu ici avec notamment dans sa main le, la vision du temps. Donc le, le, le sablier qui euh, permet d'aller voir, euh, d'aller montrer aux mortels euh, certains événements du, du, du passé. Et le truc, eh bien, c'est que euh, on va avoir donc Kairos Dormu qui en fait est un dragon de bronze qui est corrompu euh, et qui a rejoint le vol infini, hein, l'inverse du, du vol bronze, et qui finalement, ce qui est donc des vols de bronze, le vol bronze corrompu, hein, globalement le vol infini. Et donc, eh bien, Kairos Dormu va tout simplement euh, libérer Garrosh et l'envoyer dans une ligne temporelle alternative, donc violer les lignes temporelles, tout ça, tout ça, pour euh, changer les choses, pour attirer un propre intérêt à foutre le bordel dans les lignes temporelles. Et au final, c'est ce qui va nous amener Warlord of Draenor, hein, playlist Warlord of Draenor, tout ça, tout ça. Globalement, Kairos amène Warlord of Draenor, voyage dans le temps et l'espace, et finalement, eh bien, le vol de bronze est inexistant sur l'extension, et Nosdormu qui lui-même devrait punir, eh bien, ce traître, ce félon de Kairos Dormu, il est totalement absent de l'extension. Donc, on n'a pas fini, hein, de résumer euh, tout ça, mais Cataclysme, il ne doit pas intervenir, il intervient Mister, euh, fin de Mist of Pandaria, World of Draenor, on a littéralement un voyage dans le temps euh, qui a été forcé par désir euh, personnel sur le temps, là justement où enfin le devoir de Nosdormu l'incite le, le, à agir, il ne fait rien. Gardez ça à l'esprit, bien entendu, et je parle de, je parle de, de World of Draenor, qui est une extension sur le voyage temporel, et on se dit toujours, bah voilà, c'est logique d'y penser en mode, bah qu'est-ce que Branle Nos dormou et le Vol de Bronze à ce moment-là, mais pensez aussi à ses conséquences, à savoir Légion. Légion, c'est quand même Guldan qui vient, le Guldan alternatif qui vient d'une timeline alternative, qui va tout simplement se ramener sur Azeroth et ramener la Légion Ardente, donc la troisième invasion de la Légion Ardente sur le monde, qui va mettre en danger la, toute vie sur Azeroth, le Vol de Bronze et nosdormu. les anomalies temporelles liées à Guldan, on s'en fout. La menace en tant que protecteur du monde d'Azeroth, tout ça tout ça, à part Chromie qui fait 2-3 petites quêtes et les morts de Chromie, ah, c'est rigolo. On n'a rien, <rire> c'est quand même exceptionnel, hein c'est toujours exceptionnel de se dire que Légion, le Nosdormu et le Vol de Bronze, et le seul aspect d'ailleurs qui va se casser le cul à défendre euh, Azeroth, ce sera Isera. Isera meurt à euh, Légion, aucune conséquence, hein, Nosdormu il pourrait pleurer, tout ça, tout ça, pff, il est même pas là, donc c'est toujours exceptionnel, sachant que je, je tiens à le rappeler, mais euh, pour ce qui est de, de Nosdormu à, à Légion et World of Draenor, donc là, il doit intervenir, et surtout, première invasion de la Légion ardente, c'est la création de l'âme des dragons, là où Nosdormu avait infusé de son pouvoir le... le donc euh, le, le cœur du... du tout simplement l'artefact. Et l'âme du dragon, l'âme du démon aussi comme on l'appelle. Et au final, eh bien, tous les vols draconiques s'étaient unis pour repousser la légion ardente lors de la première invasion. C'est là où il y aura la trahison de Deathwing, hein, elle demeure. De mais au final, eh bien là, totalement absent. C'est pas le seul, mais pour le coup, lui, il a deux raisons d'intervenir. De, donc ça, c'est quand même exceptionnel. Nosdormoon on ne le retrouvera pas à Battle for Azeroth, hein, malgré l'infusion du card d'Azeroth, qui est une sorte d'âme du dragon 2.0, mais cette fois, euh, qui n'est pas du bullshit scénaristique, pour le coup, c'est cohérent dans, dans, dans son récit. Et eh bien c'est euh, pas Soridormi qui va le remplacer contrairement à, dans, <rire> à ce qui s'était passé dans la guerre des anciens et l'infusion du pouvoir Non là c'est Chromie, bah ouais Soridormi elle, elle est pas très bankable hein. La mère au foyer c'est bien mignon mais on va la mettre à l'EHPAD, hein. maintenant on veut la petite fille qui est qui, le vent. Donc euh, pas de Soridormi, pas d'Anachronos, pas de Nozdormu Nozdormu est absent alors qu'il y a quand même un dieu très ancien qui s'est libéré donc, pas de Nosdormu à Battle for Azeroth. Et à Battle for Azeroth, on a une autre intervention du vol de bronze qui est quand même exceptionnelle, pas en tant que protecteur du monde, mais avec le scénario Magar. Et oui, Anachronos, le premier-né, l'héritier euh, de la mémoire et du devoir de Nosdormu quand il n'est pas là. Et bien que fait Anachronos Il y a Sylvanas qui dit on a, on a besoin de soldats dans la horde pour contrer l'alliance, qu'est-ce qu'on fait Eh bien je vais demander à Etrig, Etrig, les orques c'est vachement bien, c'est des bons soldats, eh bien est-ce que tu pourrais pas aller nous en chercher Etrig il fait pas de problème, je vais aller voir Anachronos, salut mec, comment tu vas Est-ce que je pourrais aller dans une ligne temporelle alternative, celle qu'on avait déjà ouverte à Drainer et qu'on avait refermée, la Drainer alternative, et eh bien je vais aller chercher des orques magares. Hein ça nous fera du conscrit, ça nous fera du grunt à envoyer en première ligne. Qu'est-ce que t'en penses Anachronos C'est pas juste on viole tous tes devoirs en tant que... Que dragon de bronze, ça va Ah bah il va nous aider même. Ah bah C'est gentil, c'est très sympa. Pour notre intérêt personnel en guerre de mortels, c'est génial. <rire> Donc encore une fois, euh, il est... Euh, Nosdormu est absent euh, de Battle for Azeroth. A Shadowlands, ça se comprend aussi euh, le fait qu'il soit absent. On pourrait dire Tazavèche, tout ça, tout ça. Globalement, c'est assez logique que dans Shadowlands, Nosdormu et le vol de bronze soient, soient absents. Peut-être juste la fin de Battle for Azeroth, mais bon là, c'est... Là je, je comprends qu'on pourrait dire que il bon, y a tellement tout le monde absent à la fin de, de, de, de Shadowlands comme souvent avec les, les boss de fin d'extension que bon ça c'est pas trop trop grave contrairement à Légion avec la, la Légion Ardente et euh, surtout un Gul'dan alternatif Mais globalement pour faire déjà un résumé parce qu'on arrive à la fin avant Dragonflight hein, puisque Dragonflight Nosdormu revient Au final eh bien pendant plus de 10 ans dans la licence Warcraft Nosdormu n'est plus là il est là et jusqu'à Dragonflight, totalement absent de la licence Warcraft. Et ça c'est exceptionnel, sachant que c'est quand même un personnage très apprécié des joueurs, et en plus, eh bien, quand il, doit, quand il ne doit pas intervenir, il intervient, et quand il devrait intervenir, il est absent, il est soit désactivé, à cause d'une puissance étrangère, Soit absent, soit incompétent comme on l'a vu dans le crépuscule des aspects. C'est quand même assez exceptionnel. Et tout ça, bah, vous allez me dire, bon, Malga, c'est pas possible, les scénaristes, euh, c'est une catastrophe. Bah, en fait, en soi, c'est déjà une catastrophe, mais en plus de ça, l'autre problème, c'est tout simplement, il faut revenir à ce qu'est Nosdormu et l'essence de Nosdormu. Nosdormu à Dragonflight, bah, il nous refait du grand Nosdormu, c'est-à-dire qu'il est totalement inutile, je parle de la 10.0 en tout cas de, de Dragonflight. Pour le moment, on n'a pas la suite. Pour le moment, il pourrait intervenir, mais ne le fait pas. Hein. Combien de fois dans le PEX, euh, notamment la dernière campagne à Talrassus, vous avez Alexstrasza. Faudrait limite les compter les, les fois où Alexstrasza demande à Anozdormu euh, qu'est-ce que tu vois, Anozdormu, quelle est ta vision, etc. Et à ce moment-là, il dit euh, Est-ce que tu n'aurais pas un paracétamol, chérie euh, Je j'ai mal à la tête, je vois rien. <rire> C'est quand même exceptionnel, ça. C'est quand même exceptionnel parce que bah oui. Il pourrait avoir une utilité dans le scénario, nous donner des... soit nous donner les infos de ce qu'il a vu et du coup nous aider, soit tout simplement, parce que là c'est l'autre opportunité, il pourrait dire à l'extraza, écoute t'es mignonne ma grande, mais je te rappelle que mon devoir sacré c'est de ne pas perturber le, le, le, le cours du temps et euh, du coup bah je ne peux pas te dire l'avenir, ce serait tout simplement trahir ma mission sacrée, c'est ce que pourrait dire Blizzard, mais non, non non non non, il a une petite migraine, il a un mal de tête là, oh là là « Oh là là, mes, mes visions du temps sont troublées !» Et là, tu as envie de lui mettre une grande bave dans sa tête. Pourquoi Parce que Nosdormu, c'est pas juste comme un chaman orc, etc. Ou un prophète qui pourrait avoir des deux, trois visions du futur, etc. Non, non, non Nosdormu, je vous rappelle que son pouvoir, c'est de pouvoir être à la fois dans le passé, le présent et le futur, de pouvoir voyager dans les lignes temporelles. Donc, c'est pas juste une vision. Il voit directement... En, remont, en allant dans le futur, il voit directement ce qui se passe. Donc, c'est ça, son truc. Parce que là, Dragonflight essaye de vous endormir un peu en mode, oui, oh là là, je vois pas le temps, telle tel Vélène, oh là là, je vois pas bien le temps, oh, je passe sous un tunnel, je vois pas tout. Euh... Non, non, non, non, non. Et en plus... On pourrait dire, bon bah son pouvoir a été désactivé, c'est à cause du vol infini. Même pas Le moment où son pouvoir est désactivé, c'est pas le vol infini. Parce que là, le vol infini qui perturbe la le, le possibilité de voyage dans le temps de nos Nosdormu, ça peut se comprendre. C'est vraiment leur leur leur négatif, leur plus-moins, donc ça pourrait tout à fait comprendre. Mais là, là non, c'est les primalistes qui n'ont absolument aucun pouvoir sur le temps, qui apparemment bloquerait les visions de nos Nosdormu. C'est exceptionnel quand même. <rire> c'est quand même exceptionnel. Et quand il intervient, parce qu'il intervient aussi, quand il intervient, il arrive toujours trop tard. C'est presque une blague à ce niveau-là. Le mec, euh, on dit toujours, <rire> un magicien arrive toujours à l'heure, hein, jamais en retard, jamais euh, trop tôt. Ah bah lui, il arrive toujours en retard. Hein. Il arrive toujours en retard. Il en fait presque. Euh, c'est presque une blague. Vraiment, c'est presque une blague. Donc soit il a mal à la tête, soit il arrive en retard. Oh bah, oh bah, comme par hasard. C'est tellement pratique ça. Hein, hein c'est pratique. Et on pourrait jeter la pierre du coup au scénariste en disant bah ils font n'importe quoi etc Mais encore une fois le problème de Nosdormu c'est qu'il est trop puissant Il a il a il est quasiment omniscient et omnipotent dans ses pouvoirs Et du coup en plus de ça le format MMORPG n'aide pas C'est à dire que le moment où il pourrait du coup eh bien euh, intervenir Et eh bien non il faut que ce soit le joueur qui intervienne Donc déjà ses pouvoirs sont un énorme problème concernant son développement Mais en plus de ça on est dans un MMORPG donc c'est au joueur d'agir pas au personnage donc ça fait un, un cocktail absolument. un cocktail d'arsenic absolument terrible. Et du coup, eh bien, le personnage, c'est une blague. C'est une blague et c'est.. C'est pas possible, quoi. Je ne peux à aucun moment prendre au sérieux nos dormus. Et euh, en plus de ça, il y a Dragonflight qui nous fait un petit peu peur, un petit coup de, un petit coup de stress, on va dire. Puisque. Globalement, euh, Nosdormu évoque le fait qu'il euh, va forcément tourner en mur aux ondes dans l'extension et ça arrive, etc., etc. Et on a ce délire de midi les zouzous à la fin de, de la campagne de Talrassus où il y a ce petit délire du vol infini qui, en fait, serait peut-être pas si mauvais que ça. Hein. Eternia, tout ça, tout ça. Finalement, le vol infini serait pas si mauvais. Je vous rappelle que le vol infini, c'est des dragons de bronze corrompus par les dieux très anciens qui veulent anéantir toutes les lignes temporelles et euh, faire en sorte de confluer le passé, le présent et le futur, donc tout détruire. Waouh Effectivement, c'est vrai qu'on va peut-être pouvoir euh, leur faire entendre raison, à ces... <rire> hein, évidemment, hein donc quand Chromie dit « Oui, je te sauverai, non, je trouverai un moyen de te sauver », alors qu'il te dit lui-même que c'est inévitable, bon, ça, ça me fait peur, ça, ça, <rire> ça, ça, ça fait un petit peu peur, bien entendu, même si on va voir comment ça va, ça va se passer, mais ça fait très très peur, et, euh, donc ouais, euh, ça euh, non, le vol infini. Euh, malheureusement, surtout que encore une fois avec Cataclysme et c'est aussi rappelé dans le crépuscule des, enfin dans le dans le crépuscule des aspects. Euh, quand les, si jamais euh, le, le vol infini euh, gagne, il y a plus donc les dieux très anciens gagnent, il n'y a plus aucune vie sur Azeroth, même les même le vol infini disparaît globalement. Donc euh, à quel moment tu veux essayer de raisonner ces trucs là et à quel moment tu vas essayer d'apporter de la nuance. Moi, je suis le premier à vouloir apporter de la nuance un hein, des méchants unidimensionnels. C'est pas trop mon, ma tasse de thé, mais en fait. Bah on sait ce qui va se passer s'il gagne le vol infini. Donc, à quel moment tu veux nuancer une puissance qui ne laissera rien derrière elle et même elle va s'auto-détruire Genre, ça n'a. Il ne faut pas nuancer ça, c'est débile, c'est juste nul. Et donc, euh, Nozdormu, comme on l'a dit dans Dragonfight, est destiné à devenir mur aux ondes. Et encore, je l'ai dit, attention avec ces conneries à la chromie et midi les zouzous, là où finalement, ouh ouh, ou, on est peut-être euh, trop gentil le vol infini. Donc Murozonde sera probablement enfin euh, à 95% ce sera un boss de, de Dragonflight, peut-être même le boss de fin, personnellement c'est ce euh, auquel je crois, je pense que Murozonde sera le boss de fin, qui nous amènera probablement l'extension d'après avec un, un potentiel voyage dans le temps, puisque dès Shadowlands on nous avait rappelé euh, que euh, Irel reviendrait... Euh, dans une, dans une future extension tout ça tout ça Le, le rôle des empreintes de lumière blablabla Dragonflight nous fait du petit teasing aussi à Taldrasus Donc il euh, y a de grandes chances que ce soit Murosonde à la fin euh, Fout le bordel et que derrière on ait un retour d'Irel sur l'extension d'après C'est moi personnellement à ceux auxquels je crois Peut-être pas mais dans tout, tous les cas il y a de très grandes chances que Murosonde euh, Soit quand même un boss de Dragonflight Et suite à tout cela amenons un peu de positif Bien entendu hein, le... Euh, Dragonflight, donc il faut, c'est pour ça en fait, hein, donc la, la conclusion c'est de se dire que oui il faut mettre un grand coup de fusil dans nosdormu, il faut buter nosdormu mur c'est euh, indispensable, ça crée trop d'incohérences et trop de problèmes dans la licence Warcraft et euh, donc c'est ça le positif, <rire> c'est qu'au moins eh ben, on va pouvoir peut-être euh, tuer Nosdormu, il faut tuer Nosdormu, parce que ça amène vraiment trop trop trop d'incohérences et euh, Dragonflight a un petit délire là-dessus qu'elle reprend de l'heure des crépuscules mais le, le, le met vraiment très en avant c'est l'idée qu'il y ait une seule vraie ligne temporelle et le côté oui vision temporelle pour essayer de justifier euh, des trucs qui ne fonctionnent, ça ne fonctionne pas hein, comme je le disais ça ne fonctionne pas c'est de la connerie du crépuscule des aspects mais derrière eh bien, même si c'est naze et quel que soit le chemin pris par les scénaristes de, de Blizzard dans tous les cas à la fin si Nozdormu et Murozone sont tués même comme ça il y aura des incohérences mais c'est pas grave, si c'est le prix à payer, on va dire, c'est pour en sauver le plus grand nombre, c'est le, le prix à payer, il faut tuer Nosdormu, Muroson d'une bonne fois pour toutes, c'est crucial pour la licence Warcraft de devoir tuer, de nerf ce pouvoir quasiment omnipotent. Il est temps de le tuer, il a beaucoup trop gangréné le récit et encore une fois c'est un personnage qui n'est quasiment jamais apparu dans la licence Warcraft en plus. Même si bien sûr ça n'enlève rien à son rôle très important de protecteur du monde. Le fait de devoir protéger le monde sans intervenir pour euh, influer sur le cours du temps c'est complètement euh, paradoxal. Donc euh, le problème c'est que dès le départ le... La définition du pouvoir dans le temps de, de Nosdormu était pas bonne, était mauvaise. Et là-dessus, par exemple, dans licence Diablo, on a été réel où on a beaucoup plus nerfé son pouvoir et il aurait peut-être fallu aller dans ce sens-là pour Nosdormu. Et du coup, eh bien, depuis le, la, sa création jusqu'à maintenant, Nosdormu, c'est un. Euh, c'est un euh, aimant à conneries. Et c'est pour ça qu'il faut le tuer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, ça a été un tournage compliqué, hein <rire> j'ai dû le refaire entièrement, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurais pu euh, vous euh, convaincre de pourquoi nos doit mourir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus, dans le Nexus Bonjour à tous, c'est Murosonde Moi j'aime beaucoup cette chaîne YouTube, vous savez, c'est toujours quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire que... Amalganir, à la fin de ces vidéos, il nous donne la possibilité, nous autres grands méchants, de s'exprimer. Alors, toujours avec la même voix, bien sûr. Mais moi, voilà, c'est un moment où je peux partager mon amusement, mon amour. J'arrive, j'arrive sur Dragonflight. Pétez-moi le cul, c'est vraiment très important. J'adore le BDSM, le noir, tout ça, tout ça. Allez, bisous